On voit. ce qui se passe un truc se passe un truc là? Oh. Bonjour Ça va ça va Ça va <rire> Ok. J'ai commencé, euh, genre... Il euh, est en 5 heures, c'est lui Wix. Qui... Merci pour ton Ça Lâche win, hein. Et ça ah l'abandon, l'abandon L'abandon qui fait plaisir Ah Mais c'est pas juste en plus Du level de forcing C'est juste qu'ils ont Ils sont salés en fait Ils sont juste salés Ils sont juste, salés. Et elle va donner un petit tap sur le moteur. <rire> Même pas. Oh, c'est tellement triste. Ouais, bah viens, ouais, je viens. Pas, pas de souci, t'inquiète. Oui, bah je la connais, la fin, de sais quoi Pas de problème. À moins d'avoir des S. Ah, merci. Voilà. Comment un groupe a tenté d'Overgrid et a tenté de la jouer malin. Ouais. Ah. Voilà. Oui, fais ça, oui. Ouais. Ouais. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Mais mon totem, il va s'envoler vers euh... vers un nouveau monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est un miracle. C'est un miracle si j'ai trois jetons. ok un miracle. Si j'ai trois jetons, mon totem est ensorcelé. Mon totem est ensorcelé, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai une compétence qui lui a filé. Mon totem ensorcelé, qui est là, il est au milieu du champ, visible par absolument toute la planète. Donc autant dire c'est pas pratique pour moi. Ok. Voilà. Oh la, la pire... Voilà. Ok. Ok. Là. Voilà. Je. de bon, toute façon j'ai juste à attendre que la partie elle change de.. Quoi Qui Quoi Hein De quoi Le système fonctionne Et depuis quand le système fonctionne Mais c'était pas prévu <rire> Ça non plus c'était pas prévu, très bien. Et pourquoi pas hein. Quelqu'un caché là hein je là mais Ils vont faire Ils vont faire mon totem Ok eh. Oh si j'arrive à Trois jetons, mais c'est le miracle de la vie hein. Quoi Quoi ouais <rire> Très bien C'était beau le Franchement Ah c'est boldis ce qui s'est passé. Ok, maintenant dis-moi où sont tout le monde. 1, 2, 3, ok. On va faire une petite descente de coude. Ok. Palette. Quoi Bien vu. Vas-y. Eh bien. Ah, c'est compliqué pour moi. Hein. On va pas se mentir. C'est giga compliqué pour moi. Il y a quelqu'un caché juste là Même pas, ok. On a trois moteurs. En triangle avec mon totem au milieu du champ, visible absolument pas toute la planète. Quelqu'un là non, ok. Faut que j'arrive à 3 stacks. 3 stacks, ça signifie quoi Mais... Qu'est-ce qui se passe Attention, c'est un Voilà C'est ce que je voulais dire. Je voulais vous, vous prévenir juste avant. Parce que c'est... Enfin, c'est quand même un piège à l'ouvre, donc faut quand même faire preuve de prudence. C'est à ce moment-là où mon totem il va exploser, vous allez voir. C'est arrivé au port de l'espoir. J'ai déjà vécu ça. Ah Hmm. Hein Yes Du coup... Et c'est à ce moment-là où j'ai plus de totem. Et qui fait quoi Ah C'est pas possible là. Arbitre. Ah, ok. On en a un qui est caché là. Et on voit... Je t'ai prévenu, hein. Je t'ai prévenu. Et là, ce qui serait formidable... On va voir qui est où. Avec mon, ma perque qui voit... Où est-ce qu'ils sont Enfin, je veux dire, euh, ouais. quand je dis où est-ce qu'ils sont, c'est comment est-ce qu'ils sont, genre, euh, pas giga malin, Typiquement comme ça. Ça, c'est pas... Vraiment euh, Vraiment cest Vraiment Il vient vraiment de se passer, ça Je, je veux dire... Je, je, suis en, je suis en train de... Ouais Maintenant, je vais savoir où sont les autres, notamment un, hein? où est-ce que tu te caches Et au revoir